Salut salut c'est Nexov, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Fortnite, c'est une compilation parce qu'en fait euh, Twix alias Tom avait une heure pour me... pour me convaincre de jouer à Fortnite parce que c'est un jeu que je n'aimais pas, au final j'ai pas mal aimé, et du coup vous allez voir toutes nos aventures et nos mésaventures, restez bien à la fin parce qu'il y a un concours, allez bonne vidéo T'as des trucs de, euh, de soins Ah, y, on est euh, on est 2v1. Le dernier, je le vois. Est, ok, je, je, je peux le snipe je peux le snip. J'ai quand même pas c'est de snipe. Mec, comment on les a vécu J'ai qu'une seule balle, mais. Euh... On peut faire top 1. On va faire top 1. Non, j'avais qu'une seule balle. J'ai me me un, un, un truc. Bah, c'est pas loin. Hein. Oui, mais heureusement c'est un clip qui t'attend. <rire> ah L'eau elle m'emmène vers, le... vers la frontière. Y'a les Mexicains qui vont m'avoir. <rire> <rire> <rire> <Sur ça. rire> <rire> <inaudible> <inaudible> J'ai essayé de par le bateau Hop, il est dans la frontière le bateau Oh non Ah oh, y'a un mec y'a un mec y'a un mec Y'a un mec Y'a un mec Y'a il mec dans l'eau Je peux pas le porter alors il va mourir. Oh, je suis mauvais. Jérémy va commettre une erreur qui pourrait lui coûter la vie en temps oh, de guerre. Je vais te casser en deux, je vais t'anéantir. Tom, je suis au sol! Ciao! Non! Putain! J'étais sûr là! Casse les couilles! <rire> Le Merde! Mec. Elle est montée dans ton bateau, elle s'est installée! Elle a... Non j'ai fait ça à la partie d'avant en plus, à un autre mec <rire> Ah j'ai eu le kill, j'ai mis une balle Ça se fout. Du coup il en reste ça. Hein. Oui il y en a plein, il y en a plein Tom Attends, attends, attends cache-toi peu. Il y en a un là Ok, j'en ai eu un. C'est vrai Oui. Oh, bien joué. Oh, il avait une, une, une, une arme rare, là. Je sais pas comment elle s'appelle, oh, mais... Oh non Il il est sur moi Ah Ah Ah Ah bah, je suis mort. Non J'ai fait tout ce qu'il était en mon pouvoir. Hop, un frottin. Ça rigolo, tu as un frottin <rire> <rire> Un frottin. <rire> que je me balade avec un frottin, là, moi. <rire> C'est Jacques le frottin Jacques le frottin. Le fameux Jacques le Frotin. Tout le monde connaît Jacques le Frotin. C'est un peu l'un quand on a eu lui ici Ah ouais tu t'acharnes sur lui de ouf Ah il t'enfuit. Je l'ai eu <rire> T'as aussi tu t'es mais non, moi je suis tué, j'ai pété sa conserver. Tiens, viens, y'avait un autre mec là. Ah, mais je l'ai. Ok, j'ai encore Jack le frottin avec moi. Si vous avez des armes, partant si t'en as pas. Non, je vais essayer de trouver un frottin. Tirez à son pote. A la pioche, à la pioche. Oh. Franck. devine où je suis. <rire> euh, je sais pas, devine où je suis. <rire> euh, je sais pas, devine où je suis. <rire> <rire> je sais pas, bah je Ah Oh On avait dit... C'est moi qui l'ai buté Ah mais oui, on avait dit que c'était... Bah, c'est moi qui l'ai buté, toi. Que... Tu as la pioche, baston. Mais c'est moi qui l'ai buté. Non. Bah, y a, y a... Attends, on peut pas revoir les kills J'ai deux kills, c'est moi qui l'ai buté. Spécialiste de la pioche. Infliger 100 points de dégâts à la pioche. Avec Attends, t'as pris mon sniper Ah non, c'est bon, je l'ai. Oui, mais euh, j'ai deux kills, alors j'en avais pas fait un, en avant. Effectivement, je vais le tuer aux roquettes NON Je laisse le finir Oh, il y a un autre mec Ok, je l'ai buté Attends, il y a un autre pas un bot par contre Ah, c'était pas un bot du tout genre. Arrête de lancer des roquettes mec, c'est dangereux Pour la santé c'est pas moi C'est dangereux pour la santé les roquettes Oh, il y a un mec là, c'est pas un boss Ok, on l'a eu je répète, on l'a eu. Mmh. Non, à mon avis, il est mort. Je pense aussi Shak Le problème étant c'est que je n'ai plus de shield. Je fais genre je savais pas Combien de grammes de protéines oh, tombe, y a-t-il dans tombe, un gâteau mou, banane Oh t'es mort ah oh, Je peux pas bouger Ok merci. Oh Exploit déverrouillé Vous avez réanimé un extrépier en étant dans l'eau. Oh mec Je vais me suicider, tu vas me réanimer dans l'eau, tu vas avoir un succès Ok, à mon oh, oh, maître nageur, explode verrouillé. Mais oui. Ah. Quoi T'as une banane dans l'oreille Quoi T'as une banane dans l'oreille Parle plus fort, j'ai une banane dans l'oreille. <rire> Pourquoi les tous les deux allé à un endroit où il n'y a qu'une maison Parce que j'ai pas encore découvert. Merci d'avoir regardé la vidéo, pour participer au concours, pour gagner le Skin Glow, c'est très simple, il faut être abonné à la chaîne YouTube LoicSX, NX et Twix, et il faut laisser un commentaire bien sûr. Les 3-6 chaînes seront en description, je contacterai le gagnant dans 3 semaines.